une vidéo rapide sur les suivis de consommation donc si vous avez entré une destination euh, dans, dans le GPS vous avez en fait la possibilité de suivre la consommation prévue pour votre voyage donc là typiquement vous avez la courbe de consommation estimée pour votre voyage s'il y a des arrêts superchargeurs en fait chacune des étapes superchargeurs sera représentée euh, qu'une seule fois, vous n'avez pas le trajet au complet vous avez le trajet jusqu'au prochain superchargeur dans la partie consommation ici vous avez votre consommation moyenne ou instantanée sur 10, 20 ou 50 km la moyenne est une moyenne mobile hein, c'est à dire qu'elle prend en compte l'ensemble des kilomètres précédents ce que l'on voit c'est que voilà, ma moyenne se situe vers, vers 175 Wh par km donc 17,5 kWh ou 100 km et qu'avec mon état de batterie, globalement, et ma consommation, euh, je peux faire 344 km. Voilà. Euh, donc, important sur la partie voyage, et ce qui est très très grisant d'ailleurs quand on l'affiche en roulant, vous aurez en fait votre point ici qui va avancer petit à petit, et la courbe euh, verte ou orange, suivant le niveau de batterie, c'est-à-dire que quand on passe sous les 20%, la courbe devient orange, peut être au-dessus ou en dessous de ce qui est prévu au départ. Donc si vous tapez un peu plus fort, la courbe sera en dessous, et donc vous potentiellement vous arriverez avec moins que ce qui était prévu au départ, et si vous roulez plus tranquille ou si vous avez du vent dans le dos, la courbe sera au-dessus d'une courbe grise. C'est-à-dire que par rapport à comment vous roulez, cette courbe verte va former une courbe grise, et vous aurez votre réel qui lui restera en courbe verte. Voilà